Cool, Bonjour à tous et aujourd'hui, on va voir une nouvelle vidéo. Bah, on va montrer comment, justement, euh, avec l'Académie de, de Performance, on peut performer en sport avec aujourd'hui un judoka, un compétiteur, donc euh, en première div. Donc, Richard, salut Richard, hop, je te mets là comme ça, côte à côte. Salut Richard, ça va, ça va et toi Ça va très bien. Ça va, donc euh, ça fait un an aujourd'hui, là, quasiment que tu as fini le programme. donc euh, C'est ça, ça à génération 2019. Euh, déjà, hein, la première chose, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le programme Alors moi, je suis venu vers toi euh, parce que j'avais un gros manque de confiance en moi, que ça soit euh, donc dans le sport et, euh, et ça se ressentait dans la vie de tous les jours, en fait. Donc euh, voilà, je, je, me, je suis venu pour ça. La base, c'était ma confiance en moi. Ok, c'est-à-dire que euh, quand t'es arrivé, comment tu te sentais au quotidien C'était enfin. Euh, c'était judoka, t'es costaud et, euh, et euh, du coup tu avais quand même ce manque de confiance en toi, c'est ça C'est ça. En fait, je, je me focalisais beaucoup sur le, le regard des autres. Ok. Et, euh, du coup, je me mettais une pression énorme en fait, si tu veux, et euh, ça se jouait. Ouais, C'était un gros manque de confiance en fait. Un gros manque de confiance derrière. Et, et, quels étaient les... les, les conséquences à l'époque pour toi, euh, que ce soit en compétition ou dans la vie de tous les jours, de ce manque de confiance en toi Alors en compétition, bah, c'était euh, sans cesse en fait un cercle vicieux d'arriver à bah, stresser, euh, d'attendre la vie des gens, le regard des gens. Tout en fait était focalisé sur les gens au lieu de moi euh, bah, de, de savoir que mes acquis, de, de mes points forts, etc. Et je focalisais trop de choses sur les, sur, sur, sur, sur les gens en fait et sur ma vie personnelle, c'était pareil, euh, personnelle, professionnelle, j'avais euh, des choses que j'avais envie de dire, je ne disais pas, et coup, bah, frustration en permanence, c'était compliqué, compliqué en fait, c'est bah, une boule au ventre, c'est cogiter quand tu vas te coucher, c'était tout ça en fait, qui, ça jouait, ça jouait Ok, et alors du coup, donc, il, y avait, il y avait toutes ces, ces, ces, ces boulevantes, ce, ce stress de pouvoir bah, t'exprimer euh, facilement euh, et du coup, bah, tu as fait le programme, donc en, je crois que c'est novembre 2019 que tu as commencé, je crois euh, C'est ça, c'est ça Je regardais ta fiche tout à l'heure et du coup, euh, bah, quelles ont été les, les étapes du programme euh, pour toi Comment ça s'est déroulé Comment... Alors, il, y a eu plusieurs, ben, il y a eu plusieurs petits programmes euh, dans, dans le programme complet. Euh, et moi, c'est euh, déjà un changement de, de, de, de discours interne. Ok. Qui, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, en fait. Déjà, moi, j'ai changé de façon dont je pensais derrière si tu veux, à le faire tous les jours bah, ça, ça petit à petit tous les jours je me suis ancré sur mes valeurs sur ce que moi je, comment je suis Donc, bah, quotidiennement ça m'a j'ai eu une autre vision bah, j'avais pas besoin de l'attention des gens moi je, je qualités c'est pas les gens qui me disent mes qualités je les ai en moi c'est moi bah, en fait petit à petit à le faire tous les jours sans cesse bah, ça m'a donné une autre vision, clairement, de moi ancré euh, en fait que ouais, bah, j'étais fort, j'avais mes qualités, mes qualités quoi. Okay. Euh, ce que, que peut-être j'attendais trop les gens me disent que euh, hum. bah, c'était pas forcément... j'étais dans l'attente alors que non, c'était à moi de, de... ok, et justement, c'était... alors attention moi, de, de mon côté, il y a des fois où j'entends un peu plus et un peu moins des fois le, le son euh, je ne sais pas comment tu peux tenir le. d'accord Ok. Et, et du coup, alors moi ce que j'entends c'est que tu as dit que euh, en fait ta vision de toi a changé je crois que c'est ce que j'ai pu euh, comprendre euh, du coup comment était ta vision de toi avant le programme et comment elle est maintenant alors avant le programme j'étais euh, euh, alors moi j'avais des doutes sur moi okay. sur mes, mes compétences okay. et clairement après le programme euh, bah, en fait je ne doute plus de, de moi dans le sens où euh, je, bah, je sais ce que je vaux, tu vois, clairement. Et euh, vu que pour moi, tout partait des. des bah, mon plus gros défaut, c'était que ça partait des gens, du regard des gens. En fait, je m'en fous maintenant, tu vois. Je l'ai balayé, ça. Du coup, bah, ouais, je, voilà, je, je m'en fous. Et c'est. Maintenant, ouais, je crois en moi, je crois en moi. Euh, tu vois ça va te un petit clin d'œil mais tous les matins je me dis dans ma tête je suis excellent et ça c'est resté depuis que j'ai commencé le programme c'est ouais. jamais parti jamais jamais jamais parti tu vois donc euh, ouais je suis franchement là dessus ça m'a libéré euh, vraiment quoi ça m'a soulagé quoi ok et euh, et du coup sur les sessions est-ce que tu t'attendais les sessions qu'on a fait en face à face euh, est-ce que tu t'attendais à, à ce que ce soit ça est-ce que ça change aussi vite non, alors non, je pensais pas que ça pouvait changer aussi vite, euh, et je pensais pas euh, que, comment dire, je pensais pas pouvoir me l'ancrer, tu vois, tout, euh, quotidiennement, que ça soit un automatisme en fait. Okay. Et okay. en fait, ça se fait, euh, ça se fait. Euh, Ce qui est difficile, c'est de se mettre dans la tête, en fait, c'est d'être conscient, d'en être conscient. Une fois que est es conscient, bah, ça se fait automatiquement tu n'as pas besoin de cahier et tout tu, tu le fais automatiquement quoi ah, c'est ça, c'est qu'avec les avec les sessions qu'on a ensemble à un moment donné, pouf, ça s'ancre et, et ça se fait automatiquement il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de prendre un cahier il n'y a pas besoin de faire de prendre des notes tout ouais. les jours tout ça, ça se met en place seul euh, au quotidien cool, et du coup, bah, toi tu dirais que ton, le programme qu'est-ce qu'il a changé concrètement à, à ta vie que ce soit en compétition même si avec euh, les périodes de confinement il y a eu moins de compétition euh, ou professionnellement ou même personnellement, qu'est-ce que le programme a changé pour toi Moi, clairement, c'est euh, bah, plus de remise en question sur, sur moi. Il euh, euh, y a quelque chose que, qui m'a marqué aussi, c'est que euh, l'acte, ce que tu m'avais dit une fois, tu m'avais dit euh, euh, ce que tu fais, ça ne représente pas forcément. Euh, tu sais, euh, tu m'as parlé une fois du tennis, tu m'as dit ouais, si tu loupes un coup droit, euh, c'est pas parce que tu doubles le coup droit que toi-même, tu es mauvais, tu vois. Oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est pareil. En, en gros, concrètement, moi, c'est... Niveau confiance en moi et le regard des autres, bah, c'est... Franchement, c'est extraordinaire. Là-dessus, ça m'a ça changé. De, je suis passé de, de quelqu'un qui cogite tout le temps, tout le temps, même en, à ne pas endormir la veille des compétitions et à être frustré, à quelqu'un qui dit, bah, dans le sens où bah, je m'en fiche. Je fonce, je fais et même si je, bah, je loupe, bah, ce n'est pas grave, c'est voilà, un acte, mais ça ne remet pas en cause ce que, mmh. ce que je suis, tu vois. Mmh. Et ça, ça, clairement, ça a changé, ça a changé voilà, du, de, de A à Z, hein. c'est voilà, mon plus gros changement, mon discours interne et du coup, bah, ma confiance en moi. Clairement, c'est voilà, les deux choses, ça m'a soulagé. Ah ouais. <rire> C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu t'en fous de te planter ou de faire des erreurs. Tu sais que tu peux continuer. Et... C'est ça. ça. Ça, va pas changer qui je suis. Ouais. Tu vois, ouais. vraiment là-dessus, j'insiste. C'est, je fais une erreur, bah, c'est pas grave. Je vais, je vais m'améliorer et ça va m'apporter le positif. Bah je vais prendre, je vais tirer ce qu'il y a de ça. Et tu vois, je me suis blessé. Souviens-toi, je m'étais blessé en compétition ouais, et j'étais dans, dans le programme. Et j'aurais pu euh, bah, euh, me morfondre et tout euh, sur moi, à la main, je me suis blessé. Et ben bah non, au final, c'est pas grave. Bah, je me suis réentraîné, là, j'ai refait de la prépa. Là, je me suis peut-être renforcé encore plus qu'avant. Je tire le positif, le positif, du positif, du positif. Tu vois. Et c'est ça, vraiment, le changement, il est radical, c'est à ce niveau-là, c'est top. C'est top. Et du coup, quand, comment tu te sens quand tu, quand tu te vois attaquer l'avenir, que ce soit professionnellement, personnellement ou, ou en sport, tout simplement comme, Quand tu penses à tes objectifs, euh, c'est comment maintenant Alors, euh, bah, tu sais, mes objectifs au judo, ça a toujours été euh, la, donc, euh, la première div, mmh. la première division et plus haut si, si possible. Après, euh, là, bon, avec la période actuelle, euh, ouais. bah, voilà, écoute, on, on bague avec. Je me dis que tout le monde est comme ça. Donc c'est pareil, je, je voilà, je m'entraîne tant que je peux, je fais ce que je peux. Et euh, après l'avenir, bah, je même quand il y a des il y, a des, y, a des, y a des mauvais sorts, mauvais coups, ça arrive. Bah, non, on va bah, voilà, c'est le positif, c'est pas grave, on fait avec, et il n'y a pas besoin de. il hey, y a bien Pierre dans la vie, et puis euh, c'est notre vision, franchement, c'est notre vision. J'ai une autre vision de, de tout ça, tu vois. J'ai une autre vision, et deux, une deuxième personne. Tu vois. Une deuxième oui, personne. Je, je me rappelle très bien de la toute première séance qu'on avait fait ensemble. Déjà, ça t'avait choqué en mode Waouh, j'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je ne ouais. sais pas si tu t'en rappelles. Ah, c'est clair. C'est complètement... ça qui est dingue, c'est que la vision elle change une fois que tu as compris ça et, et que tu te poses les bonnes questions. Bah, ta vision elle change et tu, du coup bah, le chemin il change et, ouais. et voilà. Tu, T'attires ce que, comment t'attires ce que t'attires donc. Euh <rire> ok, c'est-à-dire aujourd'hui dans ta relation par exemple avec, si tu dis t'attires ce que t'attires dans ta relation avec les autres, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant Bah maintenant euh, je dis ce que j'ai à dire, euh, bah que ça que ça plaise ou non. Euh, avant des fois j'étais, ça m'arrivait d'être frustré de pas forcément dire ce que je pense, tu vois. Ou même d'être un peu timide, etc. Maintenant, bah, je ne je, voilà, je vais pas dire je, je gueule sur tous les toits, etc. Mais c'est euh, du moins là où, ça, où, je vois, où je le vois le mieux, c'est dans le boulot. Tu vois. Dans le boulot, euh, bah, j'ai un poste où il y a des, je, je, voilà, des collègues. Moi, je suis chef de poste par exemple. Bah, dans le boulot, même si c'est un ami, je dois par exemple mettre une, bah, une sanction, etc. Je vais le faire tu vois, et je vais lui dire. Ce que peut-être je n'aurais pas fait avant, euh, tu vois, par peur de, de à penser à sa place, par peur de ah « mince, il m'a fait ça, etc. » Mais non, non, c'est différent, tu vois. Je ne pense plus pour les autres. Mm. Je, en fait, je ne me mets plus à passer. Je pense pour moi. Mm. Le choix que je dois faire, je le fais. Et euh, que ça plaise ou non, derrière, après, voilà, il y, y a ce qu'il y a. Mais je ne pense plus pour les gens. En fait, moi, c'est ça. C'est moi. Je pense à moi. Et les choix que, que je fais, c'est pour mon bien, tu vois. Donc, okay. je, ça aussi, ouais, je, je, clairement, je pense plus pour les gens, tout simplement. Ouais, c'est cool. Ok. Et, euh, et, et le, la dernière chose, c'est ouais, quels seront les points forts pour toi du programme et qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui regarde cette vidéo et qui hésite à nous rejoindre parce qu'il a des blocages, qu'il est comme toi, qu'il a des angoisses, un peu de stress, qu'il a perdu le regard des autres. Euh, voilà, qu'est-ce que le programme peut apporter selon ton point de vue Qu'est-ce que ça t'a... Euh, et qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne qui peut regarder la vidéo et et qui se dit, wow, j'hésite à rentrer. Alors déjà, euh, pour quelqu'un qui, qui, qui hésite, euh, moi, je lui dirais, il euh, n'y a, bon, a qu'un pas à franchir, euh, et ça va, ça, ça, une fois que cette personne va rentrer dans le programme, ce n'est pas juste une, une problématique qui peut changer, tu vois, ça va être euh, tout, en fait, tu vas changer un truc. Ouais. ça va changer encore une chose et ça va encore changer une chose et en fait du coup, bah ça peut régler des problématiques que lui-même tu vois, ne, ne va pas mmh. ne va pas te te, te dire, donc euh, il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est un programme franchement superbe euh, moi j'ai eu la chance de le faire peut-être dans, dans dans les premiers et, et non franchement c'est un programme vraiment superbe euh, Qu'est-ce Qu que je pourrais dire aux gens Que ça peut les aider autant professionnellement. En fait, c'est bête, mais c'est une continuité. Si ça t'aide sur tu ta... si es sportif, ça va t'aider sur ton côté sportif, mais ça va t'aider aussi dans ta vie de tous les jours. Et ça va se ressentir aussi dans ta vie professionnelle. Et c'est une continuité, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne faut, faut vraiment pas hésiter. faut... Et à un moment, c'est quelque chose, c'est important, important. Si, pour les gens qui vraiment veulent être bien dans leur peau. C'est un programme que je trouve super important et qui aboutit à des choses vraiment importantes. Et ça se fait rapidement. Ça se fait rapidement. C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça se fait rapidement. Et euh, après, il faut y mettre du sien, il faut être motivé. Il voilà, faut avoir l'intention de faire du changement. Il ouais. y a des choses, faut, il voilà, faut, faut voir le négatif aussi, il euh, va falloir soulever des choses, mais euh, c'est quelque chose, euh, derrière, une fois que tu as compris ça, euh, c'est top. Il ne faut, faut pas hésiter. Ouais, je me rappelle que toi, quand tu étais rentré dans le programme, tu avais vraiment, vraiment envie de changer. Euh, et tu étais arrivé en mode OK go quoi. Tu m'as dit direct ah ouais. de l'appel. Tu m'as dit bah, c'est bon go, plus de temps à perdre, on y va. Et c'est vrai que pour les gens qui regardent cette vidéo et qu'on ont vraiment marre et qui ont envie de bouger une bonne fois pour toutes, bah, c'est vrai qu'en termes de rapidité, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment très très très très bien placé sur la, la rapidité qu'on a. Ah c'est clair. Et puis si je peux rajouter un petit truc, c'est aussi il y a un côté, euh, euh, tu sais, il y a les groupes. Oui. Et, ça, et, et tu, quand tu fais ce programme-là, euh, bah, tu chopes aussi toute l'énergie des gens et les, ouais. et les témoignages des gens. Et ça, c'est quelque chose, c'est super fort dans ce programme parce que euh, que tu sois ouais. judoka, tu vois, euh, des gens, des plus jeunes, tu vois, des plus jeunes, moi j'étais jeune, mais il y a encore des plus jeunes et ils t'apportent tous quelque chose d'expérience et c'est top. Enfin, ils ont tous un témoignage, ils ont tous des, bah, du vécu. Tout le monde a une histoire différente, mais tu sais, il y a une énergie où c'est super top. Franchement, c'est hyper bien ce programme. Là-dessus, euh, c'est mmh. la fa famille, tu vois. C'est famille quand tu vois. Et même encore aujourd'hui, quand tu vois dans le groupe, bah, tout le monde, euh, ça reste euh, une énergie amicale et familiale, tu vois. Oui, okay, c'est ce que, euh, ouais, ça, c est, c est ça. Et merci de soulevé le point parce qu'au delà, au delà d'aller faire entre guillemets la prep mentale ou des séances avec un gars, euh, bah, au delà de ça, je pense que euh, c'est mon intention, hein, c'est qu'on on appartienne tous à la même équipe, euh, l'équipe de l'académie la de, de la Performance et qu'on qu progresse tous ensemble. Et, et je suis content que tu soulèves. Et du coup. Ça me permet de, de te reposer la question, quoi est-ce que, toi la, est -ce que ben en fait, tu as répondu Est-ce que tu as ce sentiment d'appartenir, plus que de venir faire de la prépa mentale, ben aussi euh, appartenir à un groupe qui, qui va se dépasser pour atteindre cette challenge ah, Clairement, oui. Clairement, oui. Ah oui, la, la question, oui, oui c'est clairement. Parce que euh, même si, voilà, si on fait des sens avec toi, eh ben, on peut parler, tu sais, sur le groupe. Où il y a, c tu peux soulever des questions sur le groupe. Tu peux mettre des, des, des documentaires, des témoignages, etc. Ouais, ouais. et, et c'est top et parce que ça fait avancer tout le monde. Et, euh, et même des fois, quand tu écoutes les témoignages des gens, tu te dis « Ah ouais, ah ouais il a une histoire ce gars-là ». Et euh, tu fais « Waouh ». Et c'est dingue. Et c'est dingue et ouais, c'est ce côté aussi, tu vois. Euh, bah, ça te booste aussi vers le haut, tu vois. Quand tu arrives et que tu as des gens, bah, par exemple, champion du monde, etc. Mm. Et que tu écoutes ton histoire, tu écoutes leur histoire et tu fais « Waouh ». Tu parles aussi, tu échanges, ils te donne des conseils et ça ne ça, ça peut que te monter de vers le haut. Après, voilà, faut, c'est c'est un programme où il faut, faut avoir l'intention de changer et de ouais. faire du changement. Mais une fois que tu es dedans, ben voilà, faut pas hésiter. Euh, si tu es motivé et tout, il euh, faut, faut pas hésiter. C'est un super programme. Et un merci d'ailleurs, euh, Pierre-David, pour ce programme parce que moi, ça ça m'a changé. Et euh, et euh, dans le bon sens, quoi. franchement, dans le bon sens. Et... Euh, tu vois, même je me dis, si je devais pas atteindre mes objectifs, je, je serais pas frustré, tu vois. je, je serais pas Au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas frustré parce que j'ai donné ce que j'ai et même et je sais que dans ma vie personnelle, ça m'a ça changé, tu vois. Ça m'a changé et euh, c'est juste, ma, moi, c'est magnifique en tout cas, c'est magnifique parce que ça m'a changé dans le bon sens et euh, je rebondirai, tu vois, quoi qu'il arrive, euh, ouais. je rebondirai c'est ça qu'on voit, c'est qu'après on donne tout pour atteindre nos objectifs et puis bah si jamais par l'extérieur on ne maîtrise pas de toute façon donc si jamais on l'atteint pas sous la forme où on l'attend on sait qu'on rebondira, on en fera des forces c'est ça et après c'est bon, nos limites c'est ça ok, c'est top il y a quelque chose que que je voulais rebondir sur une autre phrase mais j'ai perdu c'était quoi mais ouais bon bah tant pis pour ça mais ah oui c'était le, le fait, euh, non mais je sais plus tant pis, euh, ça me reviendra peut-être, je un article sur une prochaine vidéo en tout cas Richard merci beaucoup pour ton témoignage et euh, et comme euh, comme tu l'as souligné c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le programme bah, mine de rien ce programme il reste avec nous et, et en plus de ça on reste dans le groupe euh, High Performer euh, Academy euh, donc, oui. au final, euh, c'est vrai que ça crée plus cette ambiance d'équipe justement qui se dépasse plutôt que des gens qui, qui ont des blocages, qui ont un préparateur mental. C'est ça, ouais. c'est ça, c'est une équipe, c'est vraiment une équipe, c'est une team et euh, c'est pas juste les gens, c'est tout le monde, c'est tout le programme, c'est une team, c'est vraiment famille, c'est familial, tu vois, ambiance vraiment familiale. Tu n'as pas l'impression de faire du coaching mental, tu vois. Ouais. Ah, et c'est là où je voulais revenir du coup c'est sur le côté familial, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce groupe à mon point de vue, c'est qu'on va mélanger des gens, des sportifs qui jouent à un niveau départemental et d'autres qui sont à un niveau olympique et finalement tout le monde est à la même échelle et tout le monde se parle entre eux et c'est ok en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça qui est vraiment dingue, c'est dingue, es obligé d'avancer quand es avec des gens comme ça et même ça te motive, tu vois. moi dans les premiers jours je me souviens quand, tu sais, quand le, les premiers groupes, n'osent pas trop prendre la parole et tout. Ouais. Et après, bah, ça te motive justement à parler, etc., raconter tes choses, tes ressentis. Et tout ça, bah, c'est le feu, comme on dit. C'est le feu. <rire> ok, ouais, c'est ça. c'est la, la, la maison académie de la haute performance. Et du coup, si, si demain, je ne sais pas si tu es arrivé de croiser des gens en, en, en réel, en vrai de l'académie de la haute performance si demain tu croises quelqu'un qui a fait le programme, est-ce que tu penses que ça fera quelque chose dans les relations est -ce y a... Ah, C'est sûr ah, C'est sûr, oh, sûr. Okay. sûr que si je croise que quelqu'un qui a fait euh, l'académie de la haute performance, c'est sûr que tu vas le, tu vas le ressentir mais je pense, que, je pense que là où on va se rejoindre, tu sais, ça va être sur, les, sur la façon dont ça a changé tu vois, radical, je pense. Je pense qu'on se rejoindra tous là-dessus. Tu vois, si je devais poser la question à tout le monde, même toi, je pense que les gens, ils, la plupart, c'est le changement radical, tu vois. Okay. Et, et le temps, le temps que ça a mis aussi, tu vois. Il y en a, je pense que c'est après une séance. Il y en a peut-être un peu plus long, mais c'est la façon dont ça change. Je pense que ça, tout, tu vas le ressentir tout de suite. Ok, bah, top, écoute, merci, merci beaucoup Richard et puis on continue à, à suivre tout ça et, euh, voilà. et pour les autres, euh, bah, si, euh, si tu regardes cette vidéo et que ça t'inspire et que tu te reconnais dans le parcours de Richard et que tu as envie toi aussi d'avancer bah, tu cliques dans les liens dans la commentaire. tu pourras prendre un rendez-vous avec, euh, avec, euh, avec, euh, avec euh, un coach de l'équipe pour vraiment faire des tests de lieux et voir si tu es prêt à exploser tes blocages une bonne fois pour toutes Richard, je te dis euh, bah, à bientôt, au plaisir de te revoir et, euh, merci, Pierre voilà. et Merci pour ce témoignage qui j'espère inspirera des gens à, à passer à l'action et à se bouger euh, pour vraiment pouvoir évoluer en liberté derrière et, comme tu le dis, être soulagé, n'en avoir rien à faire de rien à faire de ce que les autres peuvent penser. C'est ça, c'est ça. N'hésitez pas, n'hésitez pas. <rire> ça vaut le merci Richard. Ciao, ciao Pierre David.